Gordon Ramses Gordon Master Chef Pourquoi avoir quitté l'UNSC J'ai mes raisons. Et vous pensez vraiment pouvoir leur échapper Vous savez aussi bien que moi qu'on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Vous avez raison, mais il faut des alliés votre organisation va être dépassée par les événements. Le docteur elle sait. Elle a fait des choses monstrueuses à votre génération. Major, comment pouvez-vous encore lui faire confiance Ce qu'elle a fait est fait. Nous ne pourrons pas changer ses actes du passé. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle a fait de moi quelqu'un qui peut changer le cours des choses à venir. Elle a fait de moi un soldat, un Spartan prêt à donner sa vie pour sauver l'humanité. Il y a eu beaucoup de blessés. Et trop de morts. Et puis il vaut mieux l'avoir dans notre camp que celui de l'UNSC. C'est un nouveau départ que nous allons entamer et je ne laisserai plus personne derrière moi.